Bonjour à tous, une question récurrente en fait, comment se démarquer de la concurrence Déjà la question à se poser c'est pourquoi se démarquer Important parce qu'on est face à un marché ultra concurrentiel, alors si on fait tous les choses de la même façon, c'est compliqué pour le client de s'identifier auprès d'un professionnel. Moi je vous conseille aujourd'hui de travailler la qualité, qualité de service dans tout ce que vous allez mettre en œuvre, sur le suivi, sur l'accompagnement et notamment sur la communication. Faites moins de choses mais faites les mieux. Privilégiez par exemple une communication de qualité avec des photos réalisées par un professionnel. Et puis pensez également au futur. Le futur c'est demain, c'est la vidéo. La vidéo qui va mettre en avant vos actions, ce que vous faites toute la journée pour accompagner vos clients, notamment pour vendre vos biens ou encore suivre vos acquéreurs. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui se démarquer, ça va servir à être remarqué. Et plus vous serez vu, plus vous serez reconnu comme un intermédiaire incontournable pour réaliser au mieux les projets de vos clients vendeurs et acquéreurs.